Quand on te dit vaudou, tu penses magie noire, zombies, poupées dans lesquelles on plante des aiguilles. Ou alors tu penses à Jimi Hendrix. Mais pour découvrir les véritables secrets de cette religion, il faut venir au château vaudou. Alors le vaudou c'est quoi le vodou, c'est une religion qui naît en Afrique de l'Ouest. Elle consiste à réaliser des, des rituels pour tous les moments importants de la vie, comme les mariages, les naissances, les guérisons aussi. On utilise le vaudou pour soigner. Le but, c'est avant tout de, de célébrer la vie et non pas jeter des sorts comme parfois on peut l'entendre. Comment ça se pratique en fait Est-ce qu'on va à la messe du vaudou euh, tous les dimanches ou euh... Non, pas tout à fait. On a des rituels dans les villages avec des spectacles, etc. Mais euh, avant tout, c'est une pratique intime où on va rencontrer un bokono, le prêtre, qui va faire une divination. Et suivant les signes qui sortent, il va créer un nouveau fétiche pour notre besoin. Euh, ce qui est plutôt euh, sympa, c'est qu'on va payer que quand ça s'est réalisé. Donc il y a une obligation de résultat. Alors d'où vient la collection qui est exposée ici au musée Elle appartient à Marc et Marilus Arbogast, qui collectionnent les objets depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, elle comprend plus de 1000 pièces. Et il s'est passionné pour pour ça parce que euh, il a un doctorat en chimie. Dans le vaudou, il y a énormément de pharmacopées et de plantes. Est-ce que du coup, le vaudou, ça existe encore dans le monde euh d'aujourd'hui, le monde moderne. C'est une religion encore très vivante, très pratiquée. Donc on va trouver euh, des nouveaux vaudous qui vont apparaître. On a par exemple un vaudou de la télévision. Eh bien écoute, je te propose qu'on aille voir les objets cachés, la partie non visible de l'iceberg, de la collection, dans la réserve. Celle-ci, c'est pour tout ce qui est euh, argent, gain financier, petit pécule. Celle-là, c'est pour le retour de l'être aimé et, et ça, c'est la salade. Donc a, là, il y a les pièces de la prochaine exposition, c'est ça et on met en avant en fait la femme euh, en Pays vaudou, donc les divinités féminines, mais aussi la, le rôle de la femme. Donc elles font quoi les prestresses femmes dans le dans le vaudou Elles s'occupent de nombreux rites, notamment euh, ceux-ci. Ce sont euh, des azins, donc c'est des stèles funéraires, et c'est euh, les vieilles femmes qui s'occupent des rituels parce que la vieille femme est chargée de transmettre la mémoire. Ça se transmet de femme à femme euh, L'initiation en Pays vaudou, c'est d'homme à homme et de femme à femme. Il y a quoi, en fait, comme type de, des idoles de divinités Mamiwata, c'est la divinité de la mer, des océans, des marins. Et euh, elle a un côté euh, ambivalent, comme de nombreuses divinités féminines. D'un ah. côté, elle protège les marins, elle euh, engage la fécondité. Et de l'autre, elle est destructrice, parce que l'océan est aussi très destructeur. Est-ce que c'est le cas des divinités masculines aussi on en parle moins, on en parle moins. Les <rire> voodoos féminins sont, sont très puissants. Kelissi, qui est en bas, euh, qui protège le musée, c'est aussi une femme. Elle est très puissante, mais elle peut être très destructrice. Si c'est pas, pas la même Kelissi qu que dans Game of Thrones euh, Je ne sais pas. <rire> on va lui rendre une petite visite. Oui, bien sûr, il faut. Alors, en quoi consiste cette offrande On met euh, le verre dans la main gauche. Le verre, c'est de l'alcool de oui, palme. Oui, ça, c'est pas de l'huile, hein, j'ai <rire> senti. Il faut verser un petit peu de soudabie sur le socle pour, en fait, ouvrir la voie aux ancêtres. Très bien. Alors, attention, on ouvre la voie aux ancêtres. Ensuite, vous le mettez dans la bouche en réfléchissant à votre souhait. Et ensuite, vous vaporisez sur elle. Mais je crache vraiment en... en pluie. Il faut essayer. Mmh. <rire> Ah super Et donc le reste, vous pouvez le verser sur elle. Il m'en reste à la bouche. Il m'en reste. Voilà, donc normalement, elle devrait réaliser votre souhait. Et puis elle a été nourrie, donc elle ne est... nous fera pas de soucis. Mmh. <rire>